Le fils d'une de mes amies a été harcelé sur les réseaux sociaux. En tant que maman d'ado, je me demandais si ça arrivait à mon fils, euh, en tant que parent, comment je dois réagir et l'accompagner. Il est beaucoup question aujourd'hui, en effet, de, de cyberharcèlement. Alors, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit deux choses. Ben, la première, c'est que l'enfant qui est cyberharcelé, en règle générale, il est également harcelé dans la réalité hein, de sa vie quotidienne à l'école. Le cyberharcèlement ajoute une dimension abominable, c'est qu'il peut être la cible d'agression via les outils numériques permanentes, hein, dès qu'il ouvre son ordinateur, sur son smartphone, s'il en a un. Donc c'est un redoublement de l'agression. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup d'enfants peuvent se sentir malmenés quand ils vont sur Internet, simplement parce qu'ils ont affaire à des camarades qui n'ont pas intégré la logique d'Internet. J'en vois pour preuve le fait que beaucoup de directeurs d'établissements actuellement me disent qu'ils passent leur lundi matin à séparer des enfants qui sont en train de s'affronter physiquement. Les enfants sont quittés bons camarades le vendredi, ils ont interagi sur les réseaux sociaux le samedi et le dimanche, et le lundi, ils se battent. Alors comment l'expliquer ben Tout simplement par le fait que ces enfants, personne ne expliqué la logique d'Internet, qui est une logique qui favorise la caricature, qui favorise l'expression le, péremptoire, qui favorise même l'insulte très vite. Les réseaux sociaux, très vite, on le voit sur les forums, hein, les propos deviennent violents. Hein. Et donc ces jeunes qui se quittent Bon Copain le vendredi, ils commencent par interagir de manière sympa le samedi et puis très vite ils se comprennent pas. Pourquoi ils se comprennent pas Parce qu'ils n'ont pas le repère du visage, n'ont pas le repère du regard de l'autre. Ils n'ont pas cet, cet outil de régulation de la communication humaine. Alors ils se caricaturent et puis ceux qui ont le sens de la formule qui tue évidemment vont prendre un grand plaisir à l'asséner aux autres. Et puis le lundi matin, ceux qui ont l'impression d'être malmenés ben sans trouver la bonne réponse euh, via internet vont prendre leur revanche au point et puis certains peut-être ne vont pas prendre de revanche parce que seront sentis véritablement Malmener, harceler. Hein. Donc euh, il faut bien prendre en compte, dans cette question du harcèlement, un mauvais usage, une mauvaise compréhension des outils numériques. Et ça, il faut l'expliquer aux enfants. Alors après, il y a évidemment des formes de harcèlement bien réelles, hein, lorsque des enfants relayent des malveillances euh, contre l'un de leurs camarades. Ça aussi, il faut l'expliquer aux enfants. Le fait de dire à quelqu'un « t'es gros, t'es moche » dans la cour de récréation, bon, ça ne fait pas plaisir. Bon, S'il y a deux trois camarades qui le disent, ça ne fait pas plaisir non plus. Mais s'il y en a 50 qui se mettent à le relayer, la même chose. Bon, sans intonation, on se contente de l'écrire sur Internet, ça devient absolument tragique. Donc là, il y a toute une éducation à faire hein, pour faire comprendre la logique des outils numériques. Avant même de se préoccuper des conséquences du cyberharcèlement, il faut prévenir le risque du cyberharcèlement expliquer ce qu'est la communication sur les réseaux sociaux, c'est une communication à haut risque, et ça l'école devrait l'expliquer dès le CM1, CM2, et puis d'autre part, expliquer aux enfants qu'une insulte banale, relayée par 50 personnes, elle est plus banale du tout, et que ça peut faire extrêmement mal, et que agresseur aujourd'hui, victime demain. Donc euh, il faut apprendre à fonctionner autrement.